Bonjour, ce cours concerne l'anatomie des annexes de l'utérus, à savoir les ovaires et les trompes. Comme objectif pour ce cours, c'est de savoir situer l'organe et son rôle, sa description, connaître ses rapports, sa vascularisation et puis connaître les principales implications de l'anatomie en pratique clinique. L'appareil génital féminin occupe la loge génitale de la cavité pelvienne, en arrière de la loge visicale et en avant de la loge rectale. La loge génitale est limitée en antérieur par le septum visico-vaginal et en postérieur par le septum recto-génital et latéralement par les lames sagittales. La loge génitale contient l'utérus, les annexes de l'utérus, à savoir les trompes et les ovaires, et une grande partie du vagin. Tous ces éléments, sauf les ovaires, sont recouverts de péritoine, dressant ainsi d'une paroi latérale à l'autre paroi du pelvis, une véritable cloison transversale appelée le ligament large. Sur cette vue euh, celluloscopique, on voit euh, l'utérus qui occupe euh, la, la partie euh, médiane de l'excavation pelvienne, en arrière de la visie, en avant du rectum, et on voit les annexes qui s'étalent de la corne utérine vers la paroi latérale du, euh, du pelvis. Et là, c'est euh, la trempe sur toute sa longueur. Et on reconnaît l'ovaire par sa couleur caractéristique qui est blanc nacré. L'anatomie des ovaires. L'ovaire est la gonade, père de la femme. Il s'agit d'une glande exocrine qui produit les follicules, les ovules, et c'est aussi une glande endocrine qui secrète des hormones stéroïdes. Elle se situe dans la grande cavité péritoniale contre la paroi pelvienne latérale. L'ovaire a une forme d'une amande de couleur blanchâtre elle est en position à peu près verticale. On lui décrit deux faces, une face latérale et une face médiale, et deux bords, un bord libre dorsal et le bord mésovarique qui est ventral et c'est là où siège le île de l'ovaire et aussi c'est la zone de réflexion du péritoine. On distingue aussi deux pôles, un pôle supérieur dit extrémité tubaire et un pôle inférieur dit extrémité utérine. L'ovaire a une consistance ferme, l'hélice est régulier avant la puberté. Et avec le développement des follicules durant la période d'activité génitale, il devient mamelonné. Après la ménopause, il s'atrophie et devient scléreux. Ces dimensions moyennes chez la femme adulte, c'est-à-dire en période d'activité génitale, elle a une longueur de 4 cm pour une largeur de 2 cm et une épaisseur de 1 cm. Le poids moyen, elle est de 8 g. Quels sont les rapports péritoniaux de l'ovaire L'ovaire est un organe presque entièrement dépourvu de péritoine. Donc le péritoine recouvre juste son bord ventral au niveau du île. Ses moyens de fixité sont le mésovarium, le ligament utéro-ovarien ou dit aussi ligament propre de l'ovaire, le ligament tubo-ovarien et le ligament lombo-ovarien. Ou ligaments suspenseurs de l'ovaire qui accompagne les vaisseaux ovariens. Ces rapports avec les organes se font essentiellement avec les onces grêles et le colon segmoïde. La vascularisation, elle provient de deux sources. L'artère ovarienne qui est une branche directe de l'aorte et la, une branche de l'artère utérine qui est une branche de l'artère hypogastrique ou l'iliac interne. L'artère ovarique naît de la face ventrale de l'aorte au niveau de L2 Il suit le ligament lombo-ovarien croise l'urtère à la hauteur de L3 et se termine au niveau de l'extrémité tubère de l'ovaire par l'artère ovarique latérale qui s'anastomose avec une branche de l'artère utérine et donne une collatérale pour vasculariser la trompe. Il s'agit de l'artère tubère latérale. L'artère utérine, née du tronc ventral de l'artère iliaque interne, atteint l'ovaire au niveau de son extrémité utérine et donne trois branches. D'abord, l'artère rétrograde du fond utérin qui est destinée à vasculariser le fendus euh, utérin et l'artère tubère médiale qui va s'anastomoser avec l'artère tubère latérale pour former l'arcade tubaire. Et puis, une autre branche, l'artère ovarique médiale qui s'anastomose avec l'artère ovarique latérale. Les veines, elles forment un plexus veineux complexe au niveau de l'ovaire, puis deviennent satellites des artères et rejoignent les veines utérines qui rejoignent la veine iliaque interne homolatérale et les veines ovariques qui rejoignent euh, du côté droit directement la veine cave et du côté gauche, ils vont se jeter dans la veine rénale gauche. Les lymphatiques deux collecteurs, les collecteurs des ligaments lombo-ovariens, qui vont rejoindre les lymphatiques, le groupe latéro-cave pré-cave et latéro-aortique, et les nœuds lymphatiques pelvien iliaque. Et puis, euh, l'innervation provient du plexus épogastrique. Concernant l'anatomie de la trompe utérine, la trompe utérine est un canal père symétrique qui conduit l'ovule à l'utérus. C'est le site habituel de la rencontre des, euh, avec le spermatozoïde, donc c'est l'organe de la fécondation. Le ligament large est une cloison péritoniale à deux feuilles, pair et symétrique tendue de chacun des bords latéraux de l'utérus, à la paroi pelvienne latérale en recouvrant les deux trompes. Concernant la configuration, la, la description anatomique des euh, ovaires, euh, de, de la trompe, pardon, Donc la trompe mesure 10 à 14 cm de long avec quatre segments, un segment utérin non visible puisque situé même dans l'épaisseur de la corne utérine un segment, appelé, euh, un segment ismique qui est horizontal, obliquant dorsal et en latéral l'ampoule qui longe le bord ventral de l'ovaire puis se replie en arrière et en bas sur la face médiale et puis le pavillon qui est en forme d'entonnoir qui est appliqué sur la face médiale de l'ovaire son pourtour présente 10 à 15 franges dans la plus longue, appelée frange ovarique et adhère à l'ovaire en suivant le ligament tubo-ovarien. Le pavillon est, recouvert dans la, est ouvert dans la grande cavité péritonéale par l'ostéome abdominal, ce qui explique la possibilité d'avoir des grossesses extra-utérines et des infections qui peuvent se propager par euh, voie ascendante Concernant la configuration externe la trompe présente quatre euh, quatre, euh, la configuration interne la trompe présente quatre tuniques de l'intérieur vers l'extérieur il y a une muqueuse qui est très plissée une musculeuse en deux couches interne, circulaire et externe longitudinale) et une, une unique conjonctive et puis la séreuse péritoniale les rapports péritoniaux se font essentiellement avec le ligament large. Le ligament large contient la trempe et s'arrête au niveau du pavillon, à la limite des franges, et n'inclut pas les ovaires. Il a une forme d'une cloison transversale quadrilatère. Elle est constituée par le prolongement latéral des deux feuilles péritoniaux, ventrales et dorsales, qui recouvrent l'un la face antérieure, l'autre la face postérieure de l'utérus. Et on le compare à un drap plié en deux qu'on met asséché sur une corde à linge. Le ligament large est formé par l'union des deux feuilles péritoniaux antérieurs et postérieurs. Les deux feuilles s'écartent l'un de l'autre, reposant sur le plancher pelvien et se poursuivant par le péritoine pariétal. Un bord médial qui suit. Le bord latéral de l'utérus est un bord latéral qui s'insère sur la paroi pelvienne latérale. Mais cet état de base simple au départ se complique du fait de la présence de la part de, de, de, de la, de la trombe d'éléments ligamentaires appelés aussi ailerons. Et On distingue au niveau du ligament large pour deux segments différents. Un segment supérieur dit mesomètre, constitué de trois ailerons de forme triangulaire à base pariétale et à sommet utérin, et qui converge vers la corne utérine. En haut, il y a l'aileron médian, tubère, appelé aussi mesosalpinx, englobe la trempe et ses vaisseaux et correspond au bord crânial du ligament large. En avant, c'est l'aileron ventral funiculaire, c'est l'aileron du ligament au rond. Il est en effet sous-tendu par le ligament rond. Ce ligament est tendu de la corne utérine jusqu'à la grande lèvre en passant par le canal inguinal. En arrière, on trouve l'aileron dorsal ou le mésovarium sous-tendu de médial en latéral par le ligament utéro-ovarien, le bord mésovarique de l'ovaire et une partie du ligament lombo-ovarien. Un segment inférieur qui correspond au bord caudal du ligament large et qui renferme un tissu ce fibreux et qu'on appelle le paramètre qui est un élément anatomique très très important. En effet, le paramètre constitue la partie inférieure du ligament large qui est formé d'un tissu cellulaire dense et se poursuit en caudal par le paravagin. Le rapport essentiel dont le paramètre est celui de l'uretère pelvien est l'artère utérine. L'artère utérine décrit une crosse qui lui fait surcroiser l'uretère à ce niveau-là. Il s'agit d'un rapport majeur lors de la l'abord chirurgical de l'utérus. Là sur ce schéma-là, la partie supérieure, le mésomètre, et la partie inférieure, c'est le paramètre. Et là, euh, au niveau du mésomètre, il y a l'aileron médian euh, tubère, l'aileron antérieur ventral funiculaire ou du ligament rond, et en postérieur, c'est le mesovarium. La vascularisation. La trombe est vascularisée par une arcade infratubère formée par l'anastomose de l'artère tubaire latérale qui est une branche collatérale de l'ovarique, l'artère tubère médiale qui est une branche terminale de l'utérine, et les veines sont satellites des artères et les lymphatiques rejoignent les lymphatiques, l'utérus et de l'ovaire, et l'innervation provient du plexus épogastérique. Donc, concernant la vascularisation euh, des annexes, elle provient de l'artère ovarienne et de l'artère euh, utérine. L'artère utérine, au niveau de la corne utérine, va donner euh, un rameau euh, tubère médial et un rameau, euh, un rameau euh, ovarien euh, médial et qui vont s'anastomoser avec le remolo qui vient de l'artère euh, ovarique. Qui donne un rameau ovarique latéral et un rameau tubaire latéral. Quels sont les intérêts pratiques de l'anatomie Donc, c'est très nombreux pour l'exploration des annexes en cas de bilan d'infertilité, de stérilité, en cas de suspicion de tumeur de l'ovaire. La celluloscopie, l'exploration endoscopique avec le test bleu de mythylène, donc on injecte du bleu qui va à travers le col, qui va passer dans la cavité utérine, passer à travers les trompes et sortir dans la cavité péritoniale, donc on dit que le test est positif, c'est-à-dire les trompes sont perméables quand on voit du bleu dans la cavité abdominale. L'échographie par voie suspibienne ou vaginale permet d'explorer euh, les, les, les ovaires essentiellement euh, en cas de tumeur l'hystérosalpingographie, donc on injecte un produit radiopaque par le col qui va passer au niveau de l'endocol au niveau de la cavité utérine et va passer à travers les trompes pour sortir dans la cavité euh, péritoniale, donc le passage du produit de, de contraste à travers les trompes dans la fosse ovarique le scanner, la tomodoncytométrie l'imagerie par résonance magnétique elles sont demandés en cas de tumeur de l'ovaire, puis dans la chirurgie, sur les annexes, on peut faire une annexectomie, c'est-à-dire l'ablation de la trempe avec l'ovaire, une cellepangectomie, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'ablation juste de la trempe, une lorsqu'il y a un kyste au niveau de l'ovaire, on enlève juste le kyste, Souvent, il y a des adhérences entre les différents organes, surtout dans le cadre de l'infertilité, on l'appelle adhésiolise. Et puis, euh, euh, des fois, on fait des ligatures, sections, des trompes chez les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants. Je vous remercie.